Les pères VS, les mères, les mères. J'ai acheté du chocolat, personne ne touche. Les pères. Mmh, mmh. Mmh. Tu fais quoi là Non mais c'est pas ce que tu... Les mères. Allez, allez. Andrea. Andrea. Quoi Oh depuis tout à l'heure je te parle, tu peux répondre. Les pères. Allez. Tiens Andrea, attends je joue. Ah excuse-moi tu joues, bon ben je repasserai plus tard. Les mères Maman, tu peux me passer 2 euros, s'il te 2 euros Tu vas faire quoi encore Allez t'acheter des conneries Allez, casse-toi de là avec tes 2 euros. Les pères Papa, tu peux me passer 5 euros, s'il te plaît Ouais, attends. Tiens, j'ai que ça. Moi, de base, j'avais juste demandé 5 euros.